Hello mes jeunes Padawan, dans cette vidéo je vais t'apprendre les 6 plus grosses erreurs qui t'empêchent toi d'avoir tes belles fesses, les fesses que tu aimerais avoir donc pose-toi tranquillement, on va commencer, prends des notes tu vas apprendre pas mal de choses, donc écoute bien jusqu'à la fin de la vidéo Alors le premier conseil que je peux te donner, c'est que la plupart du temps une des plus grosses erreurs qu'on retrouve, que je retrouve, c'est que vous faites Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de cardio, beaucoup trop de cardio. De la marche, de la course à pied, du vélo, du stepper, bref, pas mal d'activités qui en soi, bah ça va pas vous donner l'aspect que vous recherchez, en fait ça va pas vous donner l'aspect que vous recherchez le plus rapidement possible. On peut avoir des belles fesses en faisant de, de l'escalier, en faisant, euh, je sais pas, par exemple du volleyball, mais ça va pas être l'objectif premier de ce sport là. Et plus vous allez faire de cardio, plus vous allez vous dépenser et faire un effort qui est long, moins vous aurez des belles fesses. Belles fesses, ça va être, entre guillemets, pour moi, après je ne sais pas pour vous, mais ça va être des fesses qui sont remontées et qui sont assez, comment dire ça, denses. Donc dans le sens où on voit que la fesse enfin, est solide. Quoi. Donc le fait de faire du cardio va surtout ramollir les fesses plutôt que les grossir. La deuxième erreur que je retrouve c'est par rapport aux mouvements de musculation, donc là peut-être que tu regardes cette vidéo, euh, tu commences la musculation, tu fais des exercices, tu fais les mauvais exercices, tu fais des mauvais placements, donc ça veut dire que ton exercice tu le fais à moitié, tu fais des quarts de mouvement, euh, sur un squat tu ne vas pas descendre tout en bas, sur un soulevé de terre aux mains tu vas pas le faire entièrement parce que tu as certainement peur de te blesser, du coup tu vas te focaliser sur des exercices qui ne donnent pas vraiment de résultats, et au final ça va te décourager. Parce que tu donnes beaucoup de ton temps, beaucoup de ton énergie Toi, tu estimes qu'en faisant ça, bah, tu as un résultat, ce qui est normal Et au final, eh bien non, tu n'as pas de résultat parce que les mouvements ne sont pas bons Troisième erreur, number 3 Alors, ça va être le fait de ne pas mettre assez de poids sur les mouvements que vous faites la plupart du temps, les filles, elles se disent oui, moi, j'ai pas envie de mettre lourd, j'ai peur de me faire mal. Mais ça, ça revient encore au point numéro 2, c'est problème de placement, problème de technique. On t'as pas appris comment faire les mouvements de manière sécuritaire. Faire un squat à la barre guidée N'est pas plus sécuritaire Qu'un qu squat à la barre libre Pourquoi Parce que si tu fais un squat Moi c'est ce que je fais, je fais un squat Donc je mets les racks, les racks c'est les choses qui te permettent de, de stopper ton mouvement ok Juste ici, bon, je mettrai une vidéo bien entendu juste là C'est les deux petites bandes qui sont sur les côtés Donc quand je descends en squat Si jamais j'ai plus de force, eh bien je laisse tomber la barre Ni plus ni moins Et si je pars vers l'avant, ça c'est ce que pensent les gens bah, Si tu pars vers l'avant bah, Tu lâches la barre vers l'avant. Et voilà. Il faut en fait apprendre à chuter sur des mouvements. Mais c'est comme dans tous les sports, j'ai envie de te dire. Quand tu commences le surf, bah, tu es obligé de tomber dans l'eau. Euh, tu es obligé de te, te prendre des vagues dans la tronche. Tu es obligé de faire des piquets. Enfin bref, je te parle de ça parce qu'à ce moment j'en fais. Mais voilà, tu es obligé de passer par cette étape-là. Donc la troisième erreur, c'est que tu ne mets pas assez de poids sur tes mouvements. Quatrième grosse erreur, pas assez de récupération. Tu ne récupères pas assez entre. Des exercices je vois tellement de femmes qui font des exercices pa pa, pa pa pa pa pa comme des militaires elles enchaînent et moi je suis là en mode mais moi j'ai fait qu'un exo comment ça se fait que toi tu en ai fait 6 déjà et bon tu l'exemple inverse c'est que les gens passent leur temps sur leur téléphone et là pareil c'est contre-productif mais si jamais tes temps de repos tu t'en prends pas et eh ben le problème c'est que bah, pour construire du muscle, il faut absolument que le temps de repos que tu prennes te permette justement de récupérer pour pouvoir mettre des charges. Si tu mets jamais lourd, tu n'auras aucun problème, mais à partir du moment où tu mets des poids, il faudra forcément récupérer. Cinquième grosse erreur avant-dernière, c'est que tu ne. Ça revient un peu au point numéro 2 que j'avais dit c'est que tu choisis les mauvais exercices. Mauvais exercices. T as vu que X-Wingray faisait un exercice trop stylé. Tu te dis, moi je vais le faire, ça a l'air trop stylé. Je vais faire des trucs comme ça là. Et non, on fait pas ça. You calm down. Je veux pas voir ce genre de mouvement. Je veux voir des vrais mouvements bien faits. Et surtout, des exercices qui vont te permettre d'afficher des vrais résultats. Donc des vraies fesses. Le problème, c'est que la plupart du temps, tu vas te focaliser sur des exercices qu'on appelle nous d'isolation donc secondaire euh, je te montre par exemple le kickback. tu imagines que c'est mon, mon pied peut-être tu fais comme ça là chien qui pisse comme ça tu vas te focaliser sur ça alors que ça ce sont des exercices d'isolation ça ne permet pas de construire les fesses que tu rêverais d'avoir non je suis désolé de, de, de t'avoir cassé dans ton élan mais non ça ne marche pas et enfin la dernière erreur c'est simplement que tu ne manges pas assez de protéines Surtout les femmes, les femmes ont plus tendance à être végétariennes, vegan, aucun problème mais si tu es végétarienne, il faut que tu augmentes ton apport en protéines comme euh, les protéines végétales, en fait tu les digères moins bien, tu les assimiles moins bien. Ça ne veut pas dire que tu assimiles rien, ça veut dire que tu vas devoir avoir plus d'apport pour compenser, tu as vu le compenser, ce euh, faible taux d'assimilation. Au final, la plupart du temps, déjà que les femmes mangent moins de protéines que les hommes, on est, les hommes sont plus en mode viande, tu vois, barbecue, etc. Les femmes un peu moins, plus salade, plus euh, les beaux, les essie etc. Les hommes un peu moins. Du coup, on se retrouve avec des femmes qui mangent très peu de protéines. Mais les protéines, c'est ce qui va te servir à construire du muscle, récupérer et avoir du coup ces fameuses belles fesses. Et oui, pas de protéines, pas de fesses. Parce que qu'il faut. En fait, le fessier, les belles fesses, les beaux muscles, c'est uniquement du muscle que tu construis. Et à l'intérieur, c'est des protéines. Et plus un mec est musclé, plus il a d'énergie dans son corps. Parce que du coup, il peut se servir de ses muscles pour se nourrir. Plus quelqu'un est musclé, plus voilà il a d'énergie. Quand le gars il est trop mince, quand une fille est trop mince, eh bien problème de règles, aménoré problème pour faire un bébé, tout simplement parce qu'il n'y a plus assez à manger. En tout cas, j'espère que ces six astuces t'auront permis d'y voir plus clair pour avoir des plus belles fesses. J'espère que ça t'aura vraiment aidé, ce que je te souhaite tout cœur, d'avoir des jolies fesses que tu as toujours eu envie d'avoir, parce que oui, c'est possible d'avoir les fesses que tu rêves tant d'avoir, ce n'est pas que dans les magazines, il suffit juste d'avoir des bons exercices, persévérance, constance et voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao